OK, donc maintenant j'embarque dans le produit Red Hat Enterprise Linux 6. Je euh, vous donner un peu plus de détails sur euh, ce qui est inclus avec euh, le produit. Et euh, ce que je vais vous donner comme détails, c'est, euh, dans le fond, il faut vous utiliser la dernière version qui est 6.4 pour arriver à avoir toutes ces fonctionnalités-là. Euh, tout d'abord, ici, un petit peu quelques chiffres sur euh, Red Hat Enterprise Linux 6. Euh, on a relâché en novembre 2010. Euh, on est à quatre versions mineures, j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai indiqué les dates et quand on a relâché. 6.4 est sorti en février dernier. Euh, ce que vous voyez dans cette scène-là, c'est très marketing. Là. Euh, on montre que tout simplement, il y a beaucoup euh, de demandes de nos clients, de nos partenaires euh, qui ont été intégrés dans, dans RL6. Et ces chiffres-là ont tendance à augmenter. Euh, enfin, avec Red Hat Enterprise Linux 7, vous devriez voir des chiffres beaucoup plus gros que ça encore. La compagnie grossit, on a de plus en plus de clients, donc ce n'est pas des, des chiffres qui sont à la baisse. Euh, si vous avez des besoins spécifiques euh, et que c'est pas euh, la fonctionnalité n'est pas incluse dans Red Hat, vous pouvez faire la demande euh, via notre système de tickets. Euh, vous ouvrez un ticket avec nous et dans le sujet, vous écrivez RFE, qui est « Request for Enhancement ». Vous donnez un sujet et vous décrivez un petit peu ce que vous recherchez. Et... Euh, vous n'aurez pas un ingénieur qui va vous, vous répondre le lendemain, mais vous allez avoir un suivi. On va dire oui, on planifie de le faire, ou non, on ne planifie pas, on n'a pas assez de demandes. Ou... Fait que je vous invite à le faire. Les clients ne le, le savent pas, ils ne l'utilisent pas. Par contre, il y en a qui le font parce qu'il y a des demandes clients qui ont été ajoutées. C'est vraiment par le processus d'ARFE qu'on va faire ces intégrations-là. Euh, bon, au niveau euh, des limites de Red Hat 6, euh, en termes de mémoire, euh, on va euh, supporter jusqu'à 64 TB. On parle de machines physiques ici. En termes de CPU, on parle de 4096 CPU, donc ce qui est énorme, ça fait une grosse bête. Euh, au niveau des systèmes de fichiers, avec, XT, euh, avec XT3, on va, XT4, pardon, on va arrêter à 16TB, mais si vous utilisez XFS, on peut aller supporter jusqu'à 100TB. Et euh, j'ai un client ici à Montréal qui nous a demandé un support pour 250TB. Et euh, c'est possible d'en faire la demande. Parce qu'en fait, avec XFS, on peut monter jusqu'à 8 hexabytes théoriques. Mais nous, quand on met des chiffres, on les teste en laboratoire. On ne donnera pas un chiffre sur quelque chose qu'on n'a pas testé. Donc, ce qu'on a testé en lab, c'est 100 terabytes. Euh, J'ai un client à Montréal qui est dans le domaine euh, des, euh, de la vidéo sur Internet qui nous a demandé 250 terabytes. Euh, c'est en qualité, euh, en test de qualité en ce moment. Et éventuellement, on devrait le voir apparaître grâce à Probablement une, pas juste eux, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont demandé, là, mais c'est possible de faire augmenter le chiffre. <coughs> si vous connaissez REL, vous savez qu'on intègre euh, de la virtualisation, euh, donc ce n'est pas un produit qui est à part. Donc, euh, le jour où vous installez REL, euh, c'est possible pour vous d'activer la virtualisation, de pouvoir virtualiser des machines virtuelles. Et on utilise euh, ce qu'on appelle KVM, euh, qui est Kernel Based Virtual Machine. Euh, la grosse différence, si on se compare à d'autres technologies de virtualisation, c'est que KVM est inclus dans le kernel Linux. OK? Euh, ce n'est pas un produit que vous installez par-dessus, ou qui est à part, ou qui requiert un autre kernel, ou un peu comme VMware, ce qu'ils font, ils ont un kernel Linux, mais ils développent du code par-dessus le kernel. Nous, KVM est vraiment un module intégré, donc on a doté le kernel Linux de capacité de virtualisation. Ce qui fait que, à la fond, tout ce qui est certifié euh, sur réel va être certifié pour rouler à l'intérieur de KVM. Il y a une exception, à ma connaissance, c'est Oracle. Oracle ne supporte théoriquement, que leur euh, outil de virtualisation, qui s'appelle Xen dans le cas, peut-être déjà entendu parler, Xen requiert un autre kernel, ce n'est pas le même kernel Linux, c'est un kernel modifié. Donc, euh, et grâce à ce modèle-là, un petit peu, on a, il y a un momentum assez incroyable avec KVM. Il y a des centaines et des centaines de compagnies qui développent dans KVM, qui ont développé des outils qui s'attachent à KVM. Euh, IBM est un gros euh, joueur dans KVM. Euh, D'ailleurs, leur euh, dernier mainframe, pas le dernier, l'avant-dernier, le Z196, ils ont intégré un châssis X86 dans le mainframe, et ce châssis-là, à l'intérieur, roule KVM pour virtualiser. Parce que le mainframe, c'est une grosse machine qui virtualise, mais pour le X86, on va utilisé KVM. Donc, avec KVM, vous pouvez faire pratiquement euh, tout ce que vous arrivez à faire euh, avec euh, VMware. Donc, euh, possibilité de, par exemple, migrer des machines virtuelles d'un poste vers l'autre en temps réel, alors pour que l'usager qui est connecté dans la machine virtuelle, dans le fond, euh, ne voit pas qu'il y a un transfert qui s'est fait. Par contre, en utilisant KVM, c'est très ligne de commande, c'est euh, pas nécessairement accessible à tous. Donc, c'est pour ça qu'on a créé notre produit euh, qui s'appelle Rev, qui est une console graphique, web pour faire la gestion de ces machines physiques KVM. Là. Sur des questions euh, sur KVM? Donc, c'est ça, ce qui est le fun encore, c'est intégré Ce n'est pas un produit que vous avez acheté à part. Vous pouvez virtualiser du moment que vous installez un réel. Certes, il faut être capable de communiquer avec des CPU qui ont les capacités de virtualisation. Aujourd'hui, ils l'ont pratiquement... Il faut faire par exprès pour ne pas l'avoir, mais reste que si vous avez des vieux serveurs, ça se peut que KVM ne soit pas capable de rouler à cause de, que les instructions de virtualisation ne sont pas présentes. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est plus, un, plus une problématique. Ici, je vous ai mis le dernier benchmark qu'on retrouve euh, du côté spec. Donc en 2010, c'est pour ça que c'est écrit 2010, on va lâcher le premier benchmark de virtualisation. Euh, dans le fond, eux ce qu'ils font. Ils testent la virtualisation, euh, les différentes technologies de virtualisation qui ont sur le marché. Ils font des benchmarks et ils contactent les manufacturiers pour dire hey, « j'ai fait un test, veux-tu que je publie? » Bien sûr, il faut dire oui ou non. Donc, vous pouvez voir Red Hat en rouge avec KVM. C'est écrit « Rêve ». Mais « Rêve », c'est la console de gestion. Ce n'est pas, euh, pas l'hyperviseur. Donc, c'est plutôt KVM. C'est une petite erreur de notre équipe de marketing. Euh, donc, vous voyez, on domine pratiquement partout. Même dans les 8 sockets, uh, VMware n'est pas là. Donc, VMware a des problèmes euh, lorsque c'est le temps d'évoluer, d'installer ça sur des grosses machines. Problème que nous, du côté KVM, on n'a pas. Et pourquoi ils l'ont C'est qu'eux, ils ont une couche. Ils utilisent cette couche-là par-dessus le kernel, alors que nous, on est intégré dans le kernel. Donc, on va évoluer au, au même niveau que le kernel est capable d'évoluer aujourd'hui. Et euh, avec Credat 6.4, la dernière version, on a fait évoluer beaucoup encore KVM. Euh, les performances sont encore beaucoup plus grande qu'est-ce qui était euh, en date du, novembre, du 15 novembre. Donc, j'ai hâte de voir les, les benchmarks de, avec 6.4. Euh, autre chose super intéressante qu'on intègre avec REL, je vous ai la virtualisation. Ici, c'est ce qu'on appelle la gestion des ressources, ressources management, avec les c Group. C-groups, euh, les gens, plus que les gens l'utilisent, plus que les gens adorent ça, C-Group évolue à un RIP assez, euh, je ne dirais pas infernal, mais un RIP très rapide. Beaucoup de fonctionnalités qui s'ajoutent de version mineure à version mineure. Euh, on, dans le fond, ce que les c groups vous permettent de faire, c'est que euh, vous pouvez donner une priorité, dans le fond, à un processus sur un CP, sur le CPU, sur la mémoire, sur le réseau, sur les accès au disque. Donc, euh, j'ai-tu l'exemple ici? Non, je ne sais pas vraiment l'exemple. Ça, c'est l'exemple de virtualisation. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que j'ai vu souvent dans le passé. Euh, euh, avec des outils de backup. Souvent, vous avez une base de données qui roule, vous devez prendre ce serveur-là en backup. Donc, vous lancez votre application backup. Qu'est-ce qui arrive? L'application backup consomme du CPU. Assez que ça écrase la base de données, les usagers ne sont plus capables de se connecter, les usagers perdent la connexion. Donc, ce qu'on va faire avec les c c'est qu'on va donner une priorité à la base de données pour dire que la base de données bien, réserve, lui, au moins 80 du CPU en tout temps. Donc, quand le backup va être lancé, même s'il essaie d'aller chercher du CPU, il ne sera pas capable, les C-Groups vont limiter l'application backup. Donc, ça règle le, ce problème-là. Et ce qui est les C-Groups, oui, tu vas dire à la base de données, donne-lui 80 mais ça si ne consomme pas le 80 qu'est-ce qui arrive? Bien, elle va donner euh, le reste disponible à l'application Backup. Donc, ça ne ralentit pas nécessairement l'application Backup. Donc, c'est vraiment génial. Les, les clients l'utilisent de plus en plus. Les applications sont rendues qui se connectent au C-Group aussi pour faire euh, une meilleure gestion. Euh, ici, on a un exemple. Comment utiliser c groupes avec des machines virtuelles? Donc, vous êtes un hébergeur euh, et vous donnez des machines virtuelles à vos clients. Donc, cela, le montant qu'ils paient, vous pouvez leur donner euh, plus de réseau ou moins de réseaux. Euh, plus d'accès à euh, I.O. Si ce, ce client-là paye plus cher que lui, ben on peut lui donner 60 euh, lui garantir 60 en, en termes d'accès au stockage. Donc, même chose au niveau de CPU mémoire, donc des chiffres différents. Donc. Et ce qui est le fun, c'est que ce n'est pas complexe à configurer, c'est un fichier. En ETC, c'est group, tout se fait euh, dans ce fichier-là. Et il euh, faut juste apprendre la syntaxe, mais euh, je vous dis que ce n'est pas très complexe. Ce qu'on s'en vient, euh, j'espère qu'on va le voir avec Red Hat 7, euh, j'ai vu des, des, euh, des versions alpha à l'interne, euh, une console web pour faire la gestion des C-groups. Donc, j'ai vu qu'il y a des gens qui travaillent sur ce concept-là. À l'heure actuelle, tout ce genre en ligne de commande. Euh, mais c'est très intéressant. On utilise beaucoup ce concept-là avec notre produit OpenShift Enterprise, euh, couplé avec seul linux pour donner de la sécurité. Là, mais euh, euh, Les C-groups, je vous le dis, c'est quelque chose qu'on voit. Je vois de plus en plus, les clients l'utilisent de plus en plus et aiment travailler avec ça. C'est quelque chose qui n'était pas en Linux avant, que Unix avait maintenant on l'a d'intégrer avec Linux et Red Hat est un, un fort contributeur à, au C-group. C'est quelque chose qu'on utilise avec OpenShift Enterprise, avec Rev aussi maintenant, pour euh, faire une gestion de qualité euh, dans les machines virtuelles. Donc des questions sur euh, les c -Group, ça va. Maintenant, gestion d'identité avec euh, IPA. Donc depuis REL 6.2, j'ai mentionné le, la version à laquelle on a introduit. Euh, donc, IPA, qu'est-ce que c'est IPA? Euh, dans le fond, ce qu'on veut donner avec IPA, c'est l'équivalent un petit peu de ce que vous retrouvez du côté Microsoft avec Active Directory. Donc, vous, avez, vous gérez plusieurs serveurs Linux. Euh, ce que les gens font traditionnellement, c'est qu'ils vont gérer les usagers, ils vont mettre des usagers sur le serveur, ils vont les répliquer sur l'autre. Euh, il n'y aura pas vraiment de, de point central pour faire la gestion de ça. Certains vont mettre des serveurs LDAP, OpenLDAP, ou certains vont se connecter directement à Active Directory via Kerberos. Euh, souvent, ce qu'on voit dans cette méthode-là, les sysadmins Windows n'aiment pas vraiment ça que les machines Linux se connectent. Et aussi, euh, bon, il y a des manques d'informations qu'Active Directory n'est pas capable de gérer, des manques euh, euh, groupes UID, UID qui ne se gèrent pas bien du côté Microsoft euh, avec euh, le monde Linux. Ce que nous, on a fait, c'est qu'on a euh, créé un peu l'équivalent de l'Active Directory. Ça s'appelle, le, pro, le produit s'appelle Identity Management. Il est inclus dans le réel. Ce n'est pas des frais supplémentaires, c'est une gestion centralisée des usagers. C'est interopérable avec l'Active Directory. Donc, vous pouvez, euh, si vous voulez, avoir une infrastructure IPA qui va chercher ses usagers dans Active Directory. Parce que Souvent, ce qu'on voit dans les entreprises, la direction dit nous, nos usagers, on centralise sur Active Directory et vous en faites euh, ce que vous voulez plus bas avec. Donc, on peut se brancher à l'infrastructure Active Directory pour aller chercher les usagers et les emmener dans IPA. Alors, qu'est-ce que c'est, IPA? C'est basé sur des standards ouverts très importants euh, chez Red Hat, de toute façon. C'est l'intègre Kerberos, LDAP. Le serveur LDAP qu'on utilise, c'est 389DS, qui est basé sur OpenLDAP. On a un serveur DNS qui est Bind, et on a un serveur de certificat X509 pour encrypter, dans le fond, toutes les données qui circulent au niveau d'IPA. Et tout ça est combiné ensemble, intégré ensemble, avec une interface Web pour en faire la gestion. Donc, parce qu'on a été Kerberos, on est capable de faire du single-sign-on. Donc, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs serveurs Red Hat euh, qui font partie euh, du domaine IPA que vous avez créé, si un usager se connecte en SSH euh, sur ce serveur-là et il s'en va sur l'autre, quand il va arriver sur l'autre, il va le reconnaître, il va dire ah, « tu es déjà authentifié dans IPA, donc je ne te redemande pas mon mot de passe. » Donc, ça simplifie beaucoup euh, la gestion. Euh, ici, c'est une petite prise d'écran de euh, l'interface web pour faire la gestion avec IPA. Donc ici, on peut gérer les usagers, on peut gérer des groupes. On supporte si vous avez euh, déjà une infrastructure INIS en place, les net groupes. Et ici, pour ceux qui ont Bind de déployer, il existe quelques consoles web pour en faire la gestion, mais nous, on l'a intégré. On a fait une console web de gestion de Bind à l'intérieur de IP, Identity Management. C'est très simple à installer, vous faites « YUM install IPA-server » et vous répondez aux questions. À la fin euh, du processus, tout ce qui euh, est mentionné là est installé et intégré ensemble. Donc, il n'y a pas de config de votre côté à faire. Le client qu'on utilise pour se connecter à la au serveur IPA, c'est le client qui s'appelle SSSD. SSSD, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à un serveur OpenLDAP si vous voulez, même à Active Directory. SSSD, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la cache LDAP aussi. Donc, si votre serveur, votre infrastructure tombe en panne, pour X raison, l'information est cachée dans le client, donc le client peut quand même s'authentifier. Ça aussi, c'est un gros gain qu'on a fait avec SSSD. Les gens se plaignaient souvent que ah on, oui, on a un client LDAP, mais quand le serveur n'est pas accessible, ben, oui, on peut en avoir un autre, mais pour X raison le réseau n'est pas accessible, on ne peut plus s'authentifier. Donc, on a réglé ça avec SSSD et on l'utilise comme client pour se connecter à IPA. Ce qu'on annonçait avec CISCAT, je n'ai pas de slide sur ça, avec IPA, on, a, on va supporter euh, le cross euh, kerberos tross En tout cas, c'est un gros nom, l'homme même. Euh, Qu'est-ce que ça fait? Ça permet à IPA de faire un trust avec l'Active Directory. Au même titre qu'Active Directory peut faire en deux serveurs Active Directory. Donc, le trust se fait, ce qui fait que si j'ai un usager qui est ici, qui se connecte à un serveur Linux qui n'existe pas dans IPA, parce qu'il y a eu un trust avec Active Directory ben, qui existe dans Active Directory, ben, l'usager va pouvoir accéder à la machine. Okay? Ça, c'est en Tech Preview, en 6.4, mais c'est par là on s'en va. Euh, c'est encore, euh, comme les C-Group, il y a beaucoup d'intérêt en IPA. J'ai plusieurs clients qui l'ont déployé ou qui sont en train de le déployer en ce moment. Et euh, IPA est basé sur un projet open source qui s'appelle Free IPA, très actif. Euh, très actif dans la communauté, euh, ça évolue très, très vite. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas d'infrastructure en place pour faire votre gestion centralisée d'utilisateurs, je vous invite à regarder ça. C'est vraiment un beau produit euh, d'inclus dans REL et qui s'intègre bien avec une infrastructure Active Directory euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur euh, IPA? Ça va? Ici, c'est les euh, dans le fond, c'est les, euh, les champs qu'on synchronise avec Active Directory. Vous pouvez voir que c'est des champs juste euh, principalement utilisateurs. On ne synchronise pas les groupes aujourd'hui, euh, mais c'est sur leur roadmap. Euh, alors, ce que les gens font souvent, c'est que dans Active Directory, ils vont créer un groupe qu'ils vont appeler euh, Linux User. Ils vont remettre les utilisateurs Linux dans ce groupe-là. Et ces euh, utilisateurs-là vont être impliqués dans IPA, dans le fond. Et euh, ils vont avoir accès à ces usagers-là, vont pouvoir se connecter des serveurs Linux et les autres ne pourront pas tout simplement. Ça que ça va. Au niveau euh, de la sécurité et certification euh, avec REL, depuis, avec REL 6.2, on a obtenu euh, la commande Criteria Certification, la REL 4+. Je ne sais pas si vous êtes familier un petit peu avec ces certifications-là. Euh, cette certification-là, c'est la plus haute euh, certification qu'un système d'exploitation peut avoir. Donc, on a la plus haute. Et euh, dans l'histoire de cette certification-là, euh, on est le système d'exploitation qui l'a eu le plus souvent. Je pense qu'on est rendu à 13 ou 14 certifications à l Plus. On part de Red Hat 4, 5 et 6 avec différentes plateformes euh, matérielles. Parce que cette certification-là est reçue sur des plateformes matérielles aussi. Donc, on l'a, très important, spécialement pour les clients gouvernementaux, euh, pour lesquels ils ont des, des environnements moins sécurisés. Euh, C'est un BOSS pour eux d'avoir cette certification-là. Même chose pour FIPS 140. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre de certification-là. C'est tout ce qui est encryption. Euh, C'est une certification pour OpenSSL, LibSSL, OpenSSH, et ainsi de suite. Et euh, pour ceux qui utilisent les smart cards, la FIPS 201. Donc, 6.2 a été... Euh, euh, la version mineure sur laquelle Red Hat a investi énormément de temps et d'argent pour obtenir sa certification. Là, je, vous, je vous dis, ces ce processus-là, et ce n'est pas toutes les certifications qu'on en a eues. J'ai mis le site Web de toutes les certifications que le, la version a reçues. C'est euh, peut-être une douzaine en tout. C'est énormément de temps et d'argent qui sont investis pour arriver à les obtenir. Euh, maintenant, restons dans, la, dans le, le thème sécurité. Et euh, c'est le sujet du Lab aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, avec Red Hat Enterprise Linux, on inclut euh, ce qu'on appelle SE Linux. SE Linux est un mécanisme euh, qui offre, qui augmente de beaucoup la sécurité du système d'exploitation. SE Linux a été, a été euh, initialement créé par la NSA aux États-Unis. À une certaine époque, le gouvernement américain regardait pour migrer plusieurs de leurs serveurs Unix, même Microsoft, vers Linux. Il avait mandaté la NSA pour en faire une étude au niveau de la sécurité. Et euh, la NSA... Trouvaient qu'il y avait un manque assez important en termes de protection euh, du système d'exploitation et qu'il y avait moyen, étant donné que Linux était open source et étant donné qu'il y avait une certaine flexibilité de disponible qu'il n'y avait pas du côté Microsoft, de l'améliorer. Alors la NSA a planché sur ça et ont créé ce projet-là, SE Linux, euh, qui est Security Enhanced Linux. Et euh, à un certain moment donné, la NASA a arrêté a dit, bien écoutez, on n'est pas une firme qui développe des systèmes d'exploitation ou, ou des logiciels. Donc, on a approché, euh, nous a approché pour voir si on voulait collaborer avec eux pour l'intégrer dans le kernel Linux en upstream et euh, éventuellement le supporter. Donc, on a embarqué avec eux et on a travaillé euh, à continuer à faire évoluer le projet. Aujourd'hui, ce Linux est maintenu par Red Hat, par les employés chez Red Hat. Euh, j'ai quelques collègues, dont un qui s'appelle Dan Walsh, qui travaille euh, activement dans SE Linux. Euh, Dan Walsh maintient un, un excellent blog sur SE Linux. Donc, je t'invite à aller ta taper Dan Walsh dans Google, c'est le premier lien qui va, qui va sortir. Euh, donc, qu'est-ce que c'est SE Linux comment, comment ça fonctionne exactement Et euh, c'est très simple, vous allez voir. Dans le fond, ici, normalement, quand j'ai un kernel Linux qui roule, sans SE Linux, j'ai un exploit qui arrive, un pirate qui réussit à trouver une faille dans le kernel, il exploite la faille Puis à cause de ça, il a accès au système au complet. Là, j'ai pris le kernel, mais ça pourrait être Apache, ça pourrait être n'importe quel euh, système qui est disponible. Dès que Dalphon a réussi à accéder à un service, il est capable d'avoir accès à la machine. Ce que SLinux va faire, c'est... moi, bon, la slide, est, ouais, c'est est pas mauvais. Euh, dans le fond, oui, on peut toujours se faire attaquer, même si on a un SLinux. Par contre, si, par exemple, le, le hacker touche, ici, mettons, je le, le chez le Apache, donc, il réussit à trouver, exploiter une feuille Apache, bien, il va exploiter Apache, mais il va rester là. Il ne pourra pas rien faire d'autre. Pourquoi? Parce que SLinux, dans le fond, c'est un système euh, de labeling. Donc, on va, en, on va donner un label à chacun des process, à chacun des fichiers. Et, dépendamment du domaine dans lequel vous travaillez, euh, SLinux va donner accès, par exemple, à Apache en lecture au répertoire vers WW, euh, en écriture un autre répertoire, mais tous les autres répertoires qu'il y a sur la, la machine, il est pas censé accéder. Donc, même si c'est corrompu ici, parce que le pirate a hacké Apache, mais il reste qui dans le domaine Apache, donc il ne peut pas aller ailleurs. Donc, maintenant, euh, vous avez sûrement déjà entendu dire « Ah, et ça, Linux, c'est beau, mais c'est complexe. » Eh bien, c'est pas vrai. <rire> C'est plus vrai du moins. Ça a été vrai à une certaine époque, quand on a relâché SLinux avec REL4, mais spécialement avec REL6, on a simplifié beaucoup, beaucoup la gestion d'SLinux. Euh, même pour vous dire que SLinux, si vous l'activez aujourd'hui, et que vous avez des machines virtuelles qui rollent, on a fait un sous-projet à SLinux qui s'appelle Svert qui va protéger vos machines virtuelles. Vous faites juste activer SLinux, puis les machines virtuelles sont protégées. Du même principe, si vous avez des machines virtuelles qui rollent, donc, quelqu'un qui hack la machine virtuelle, euh, dans un système sans Linux, il va pouvoir se promener d'une machine virtuelle à l'autre, faire ce qu'il veut. Il va pouvoir aller sur le faire ce qu'il veut. Alors, avec Linux, il va confiner l'attaque dans la machine virtuelle. Ça, il n'y a aucune config à faire. Vous faites juste activer Linux puis vous avez cette protection-là. Pour avoir l'équivalent du côté VMware ou Hyper-V, vous allez dépenser des centaines, peut-être des centaines de milliers de dollars en logiciel et en temps pour en faire une configuration n'ont pas accès à ce genre de technologie-là. D'ailleurs, ce qui est le fun, euh, pas ce qui est le fun, mais euh, une autre histoire sur SLinux linux euh, l'armée américaine voulait euh, avoir des téléphones intelligents, hyper sécurisés. nous ont approché. on a porté SLinux sur Android. Donc, c'est un nouveau projet qui vient de sortir, donc, euh, et ces téléphones-là sont déployés euh, massivement à, à, dans l'armée américaine avec SLinux linux activé sur le téléphone. Et avec le projet S-Vert, on va aller protéger nos machines virtuelles. Et ce qui est le fun, la machine virtuelle qui est corrompue ici n'aura pas accès aux host. Ou vice versa, le host est corrompu. Il euh, y a un processus qui est, y a un hacker qui est reset toujours au processus. Le hacker va être confiné dans ce processus-là, puis il ne pourra pas accéder aux machines virtuelles. Donc, c'est le principe de S-Vert. Donc, euh, ça fait le tour un petit peu des principales fonctionnalités qu'on inclut dans REL. Euh, c'est sûr qu'il y a un paquet d'autres choses, mais moi, c'est ce que je vois euh, qui intéresse les gens euh, et c'est ce que je vois aussi que les gens ne sont pas trop au courant. Là. Oui, ça avec REL, mais qu'est-ce que ça fait au juste? Ce que, que j'espère que ça vous a éclairé un petit peu, que ça vous a donné des idées. Euh, ce qui me reste à parler, euh, on a des add ons aussi, des ajouts qu'on peut faire à REL qui sont disponibles. Il y en a plusieurs. Euh, pour aller rapidement, vous voulez monter un cluster applicatif, on a un add-on qui s'appelle Airability. Vous voulez monter un load balancer software, donc le, le mettre en avant, des serveurs euh, RHEL. On a un, un add-on qui le fait, c'est basé sur LVS. D'ailleurs, avec RHEL 6.4, on va euh, livre aussi en technologie preview un ajout à ce load balancer là qui s'appelle Keep Alive D, euh, qui est un projet open source assez populaire euh, dans la dans la communauté, donc on va offrir éventuellement du support entreprise pour ce package là Scalable Fire System qui est XFS, donc XFS n'est pas inclus le système des fichiers dans, dans RHEL, c'est un add-on. Les add-on, ce n'est pas gratuit, c'est un abonnement supplémentaire. Smart Management qui va vous permettre de connecter votre RHEL à Red Hat Satellite. High Performance Network qui va vous donner la capacité de faire du ROCE, donc euh, si vous cherchez euh, la basse latence au niveau réseau, spécifiques pour les compagnies dans le domaine financier. Et extended update support, euh, dans le fond, vous voulez rester sur une version mineure de réel, par exemple 6.3, euh, pendant plus longtemps que sa période de vie. Sa période de vie actuelle, une version mineure, c'est 6 à 8 mois. Mais vous avez un besoin particulier de rester pour 2 ans, par exemple. On va étendre de 18 mois le support d'une version mineure. Ça, Je vois ça beaucoup euh, dans des, des applications qui sont certifiées pour une version mineure de réel. Par exemple, Oracle a beaucoup de produits qui sont certifiés pour Red Hat 6.2. 6.2, aujourd'hui, il n'y a, a plus de patchs qui sont créés pour ça, mis à part que si vous avez le Extended Update Support, vous allez recevoir des patchs. Ça, on fait ça pour satisfaire un petit peu cette crainte-là, mais ce qu'il faut savoir du côté Red Hat, c'est que dans les versions mineures, on ne touche pas au cœur de, de notre version. Donc, si une application est certifiée en 6.2, elle va marcher. En 6.4, erreur. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, vu qu'on ne touche pas au cœur, à Gélipsy, à au kernel Linux, on garde les mêmes versions, il ne devrait pas avoir de problème. Les manufacturiers et les logiciels ne sont pas nécessairement au courant de ça ou sont mal éduqués sur ça, fait qu'ils vont se certifier pour une version mineure. Mais les gens qui nous connaissent bien, qui travaillent avec nous, vont certifier les applications pour Red Hat 5, pour Red Hat 6, et non pour une version mineure.